Alors, juste avant de pénétrer dans la grotte souterraine, Lola et Colin ont évoqué les bactéries. Un, deux, trois, dix, cent mille, un million, dix millions, cent millions. On est des milliards, mais on ne peut pas nous voir. On est de partout, on est pire que des poux. Les bactéries, c'est nous, les bactéries rigolent comme des folles, comme des... sur la peau Des hommes, des animaux Dans les intestins On est comme des lutins Les bactéries C'est nous. Les bactéries rigolent comme des fans, comme des fans. On aime les ordures, le. Les fruits mûrs. Question pourriture. Faut voir quand on assure Les bactéries. C'est nous. Les bactéries. rigole comme des folles, comme des folles. On est des milliards.